Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, j'ai mis mon chandelier rétro des expos parce qu'on va faire la dégustation numéro 24, le M39. Et oui, c'est du sérieux. Euh, cadeau d'un inconnu, d'un abonné, je l'espère. Inconnu, ben, écoutez, euh, seriez-vous à l'aise vous de dire que vous faites pousser du M39? Vraiment, ce serait vraiment la dernière variété que je voudrais faire pousser. Euh, un goût terreux quand on regarde sur le site de Leafly on nous dit un goût citronné on nous dit qu'il y a beaucoup de trichomes, euh, que c'est visible comme le cristal je, écoutez, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé euh, le site internet Leafly mais j'ai jamais vu autant de trichomes euh, qui, qui brillent comme du cristal sur du M39 là vous allez me dire ah oh, ben toi tu fumais peut-être pas du bon M39 écoutez J'en doute, euh, je pense que je connais le M39, j'ai fumé du M39 de plusieurs euh, pocheurs différents, euh, différents endroits, même au Québec. Et puis du M39, ça reste du M39. J'ai aucunement idée de quoi qu'ils parlent quand qu ils disent que la floraison de 45 jours, je pensais que le M39, le chiffre 39, représentait le nombre de jours de floraison. Je ne sais pas comment faire pousser du cannabis. J'ai jamais fait pousser du cannabis. Mais c'est ça l'information que j'avais eue. Que le M39, ben, 39 voulait, indiquait 39 journées de floraison. Et non pas 45. Un goût de citron, c'est terreux. C'est terreux du M39. C'est terreux plus terreux égale terreux. Je, je, je, je sais pas trop. Le M39, c'est fait avec du Norton Light numéro 5, mélangé avec du Skunk numéro 1. J'aimerais vraiment ça, essayer du Skunk numéro 1, euh, à part, et du Norton Light numéro 5, à part. Mais euh, la variété M39, là, la raison pour laquelle ça a été vraiment très, très populaire, c'est que ça a une odeur très faible. Hein? Ça sent pas très fort et euh, les gens qui font pousser ça, illégalement là dans leur sous-sol ou dans leur garage, ben même s'ils mettre là des, des ont des petits trucs là, pour pas faire pour pas que ça sente là, comme euh, des filtres à charbon. Je connais pas ça les boys, je connais pas ça, mais je sais que le M39 ça sent moins fort et puis il y a moins de chances que tes voisins te dénoncent à la police. Donc on merci à l'inconnu euh, qui, qui, qui, qui, qui qui va rester inconnu. Donc, on va égrainer ça. Un gros merci. Je me sens vraiment comme dans le passé. Euh, le M39 que je fumais, là, était plus compact que ça. Il était un petit peu différent. Euh, Mon voit là, que tu un habitué de faire pousser ton M39, c'est quand même euh, une belle cocotte que j'ai eue, là. Euh, vraiment, un gros merci. Mais je comprends pas pourquoi tu as poussé du M39. Euh, sûrement, là, que... Sûrement que c'est ça que tu as besoin. On va y aller avec le OCB organique, en espérant que ça me donne un petit goût. Je me trouve très drôle. Donc, on va fumer ça. Un gros merci. Dans le temps, euh, il y avait d'autres variétés que l'M39, mais euh, quand on avait un pocheur, et puis qu'il était à l'heure, hein, souvent là, dans le temps, quand on appelait notre pocheur, euh, il était là une demi-heure, une heure en retard. Il fallait le rappeler. T'es où, je m'en viens. Euh, quand on avait un pocheur et qu'il ne donne pas la bonne quantité, on demandait un, un 7, on avait 6.5. Quand on a un bon pocheur, on restait avec le pocheur. Puis moi, le gars avec qui je faisais affaire, bien, il avait juste du M39. Juste ça. Parce que justement, il faisait pousser et il ne voulait pas se faire pogner par les voisins. Un peu plus tard, euh, il y a d'autres variétés qui, sont, qui ont sorti. Et puis on appelait ça, encore une fois, c'est mon expérience personnelle, mais on appelait ça de l'exo. Pareil comme la compagnie Exo, c'est très drôle. Et puis le Exo, c'était toutes les autres variétés qui n'étaient pas le M39. Ensuite, il a commencé à avoir des noms. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas à ça. Puis moi, j'y croyais, par exemple. Et puis là, des fois, on... on... Là, les pocheurs commençaient à changer. J'avais lâché mon goût de M39 parce qu'il commençait à avoir plus de variétés. Et puis là, quand j'avais un pocheur, puis qu'il ne savait pas le nom de la variété, j'étais tellement déçu. Donc, donc le M39, on me dit ici, il a un goût de citron, mais c'est terreux, terreux, terreux. Puis, many trichomes, a lot of trichomes. ai plusieurs trichomes. Il euh, y en a du tricôme là, quand tu regardes à la loupe, mais euh, j'ai jamais euh, regardé une cocotte de M39 là, euh, plus qu'une minute. Je l'égrenais, je fumais, je n'étais pas en train de la regarder comme... Euh, hey, ça c'est du M39 mon ami, euh, ça sent vraiment... La cocotte, euh, peut-être un, un différent phénotype que ce que je connaissais là, mais tellement similaire là, mais ça sent du M39, c'est du M39. M39, c'est 14% de THC. Tu n'auras jamais du M39 là, à 28% de THC. Ah, il est différent de ce que je connais, par exemple. Pourtant, euh, pourtant là, là, ça sentait le M39 quand j'allais fumer. Euh, le goût était différent. Ah, c'est. Je comprends pas pourquoi tu as poussé du M39, mon ami, il faut absolument que changer de variété. <rire> Quand tu fumes du Rockstone, du Kush de San Rafael, tu veux plus jamais fumer du M39, man. T'en veux pas, tu comprends? tu T'en veux pas, tu veux pas en fumer, man. Bon, il faut falloir se commencer à se réhabituer à fumer du M39. Parce que as-tu vu ça, toi? Toutes les compagnies à la bourse. Ils vont toutes fermer, man. Ça n'a aucune crise de sens. On n'arrête pas de parler de Zinabis, hein? 7.5 sous. La compagnie, là, elle vaut chaque action 7.5 sous. Avec 15 sous, de deux actions. 7.5 sous, là. À zéro, c'est fini. Il n'y en a plus. C'est fini. là. A... C'est fini, man. Là. La faillite, les banques. Ils vont prendre l'équipement, les serres, les lampes, les les, les, les, euh, les airs climatisés. Ils vont tout prendre. Ils vont vendre ça à rabais pour se payer. Là. Zenabis, ils doivent de l'argent à côté aux banques, le gros. là. Exo, 1,28$. Une pièce et 28 cents. Tu peux avoir des actions de Exo, le gros. Une pièce et 28. Une pièce et 29? Non, ça, c'est Aurora. hey ben oui, man! Une pièce et 29, Aurora. Compagnie internationale qui ont des bâtiments dans plusieurs pays. Exo, une 28. Aurora, une 29. Le gros. Ça se peut-tu? Ils vont-tu faire faillite, le gros? Est-ce que là, il y, a, euh, il y a une compagnie... qui. Tu vas acheter l'autre? Hey, je suis en train de faire faillite. Tu veux-tu m'acheter pour euh, Saint-Pierre pour 1 million? Tu sais, mettons, ils ont, ils ont 50 millions d'équipements. Attends, attends moi ça là, pour des pinottes. Hé, je gagne ça. C'est c'est pas compliqué. 7,5 cents et 1,28 Exo. 1,29 Aurora. Tu connais Emerald Health Thérapeutique? Emerald Health Thérapeutique. Tu sais c'est quoi ça? 19 sous. 19 sous! C'est malade, man. Fait que là, s'ils ferment toutes ces compagnies là, ben, il n'y aura plus de cannabis à SQDC. Il va falloir fumer du M39. Parce que. Pour qu'ils puissent fournir, man, hein, il va falloir du M39. Il va falloir s'habituer au M39, le gros. Ils vont fermer, ils vont fermer, gros. 7,5 cents, man, ça va dire. Dans, dans deux mois, c'est fini, man. Ça peut pas fait deux ans, là. C'est malade, man. Hey, le monde à 12 cents, là. Hey, Winman, penses-tu que c'est le temps d'acheter? Hey, à, à, à 11 cents. Hey, Winman, penses-tu que c'est le temps d'acheter? Tu peux pas acheter ça, ça va fermer, man. Ça va fermer. Tu vas perdre ton argent, gros. Ouais, mais c'est à cause que. Ouais, mais c'est à cause que, tu sais, là. T'sais, t'sais... Non, man, c'est fini, man. C'est fini, c'est fini, man. C'est fini. C'est fini. fini, gros. Tain, tain, tain. tain. La compagnie a doué des millions, des millions, man, des millions. As tu as acheté du Ultra Sour? Mais c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas payer leurs banquiers, puis leurs prêts hypothécaires, puis leurs prêts personnels, puis leurs marges de crédit, gros. Il en reste reste-tu des produits euh, à la SQDC. Je pense que oui, il y en a, mais c'est à 32$. Les autres sont à 20$. Le monde ils veulent pas payer 32$ quand il y en a à 20$. Le monde ils veulent pas fumer euh, pour buzzer et avoir un bon buzz. Ils veulent se geler. Ils veulent juste se geler la face. Fait que à 32 pourquoi le gars il paierait 32$ pour se geler la face? Quand il y en a à 17,90$, 19$, 20$. Man, c'est quoi? Euh, producteur Zenabis Z, hein? On va jusqu'en bas. Tu me suis dessus, là. Tu me suis dessus. 24-60. Tout est là, man. Il y a juste le Daytime CBD qui n'est pas là. Il y a six produits Namasté. Namasté, c'est Zenabis. C'est disponible. Il n'y a personne qui s'arrache. Il n'y a rien qui est back-order. Il y a du stock, c'est tablettes. Ça a été mal géré, man. Ça a été mal géré. Ils ont eu plein d'argent là. Ils ont acheté des sailles. Je sais pas qu ce qu'ils ont fait, man. Je sais pas qu ce qu'ils ont fait. Le stock est là, man. Moi je pensais qu'il y avait pas de stock. Moi je pensais qu'ils n'étaient qu pas capables de faire pousser du pot. Puis que les plants, ils étaient morts. Ils avaient brûlé, y avaient manqué d'eau. Je sais pas. Moi je pensais que c'était tout back order. Là, euh, si là, s'ils n'ont pas de cannabis à vendre à SQDC, ben ils n'auront pas d'argent. S'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas payer à vendre. Mais c'est pas ça l'affaire, il y en a des produits. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, man. Euh, ça va fermer, man. Si c'est pas bon, man. Dégueulasse. C'est dégueulasse, man. C'est... Ça, là. Si y a une compagnie qui sort du M39, ça va être tweed. Ça va être tweed. Ils vont le scraper pas à peu près, là, sais, là. Il est dégueulasse, man, c'est dégueulasse, man. C'est pas le meilleur M39 que j'ai fumé dans ma vie, je suis désolé. De toute façon, on se battra pas pour du M39 site, là. Il n'y a pas, euh, il y a pas personne, là, qui, qui... Non, non, non. Je suis bien content pour toi, si aimes ton M39, si t'as... Euh... Si tu rends le monde heureux on en entour de toi avec ça. Euh, mais je, je, moi je peux pas fumer ça. Je ne suis plus capable. J'ai fumé ça euh, une dizaine d'années dans ma vie du M39. Écris-moi dans les commentaires là, si ça prend 39 jours pour la floraison ou 45 comme le site de Leafly. Moi, je connais pas ça. Puis, c'est quoi je dois savoir? C est, c est, toi, ton M39, c'était-tu terreux? Ou c'était citronné? Il me semble que M39, c'est terreux et datite. Man, il. Même il sent le gazon, il goûte le gazon. Là, ça, c'est le séchage, je pense. T'as mal séché. Ta cocotte, t'es belle, par exemple. Mais dans le temps, c'était du M39. Puis si tu voulais d'autres choses, là, moi, j'étais un gars de la rive sud. là. J'allais à Montréal. Ça, ça, j'achetais 20 grammes. J'achetais un once, 28 grammes chez mon pocheur. Quand j'étais tanné, là, à un moment donné, je déménageais à Montréal. J'allais au métro Berry. Là, tu regardes un peu en entour, il y avait un pocheur. Il te regarde. Il te vendait un .8. 10 piastres. Mais c'était, là... Euh, c'était genre du 4A. Là, un 0.8, man. Tu fumais deux joints, roulais deux joints. mais C'était écœurant. C'était... Genre du OG couche, des bonnes arômes, d'autres choses que du M39. Quand je te dis que j'allais au métro Berry, j'ai peut-être fait ça 2-3 euh, fois dans ma vie. J'allais pas là une fois par mois là, pendant 10 ans. J'ai fait ça 2-3 fois. Là. En tout cas, il euh, faudrait peut-être s'habituer à ça, les boys du M39. Parce que je te le dis, ça va bien à la bourse. On est au mois de mars, au mois d'en 2020. L'année n'est pas finie. Est, ça, dé, ça déboule, man. Ça déboule. Alright. Il faut checker de près Exo. 1,28. Aurora, 1,29. Zenabis, 7,5 cents. Et puis Emerald Health, à 19 sous. Donne un pouce à la vidéo. Et puis, euh, abonne-toi, va t'abonner à ma chaîne Weed Indie Command sur Instagram. Achète-toi un T-shirt, deviens mon Patreon. Tous les liens sont en bas. Appuie sur le plus. Toutes les descriptions sont là. Écris un commentaire. Salut. Ciao.